C'est un sentiment incroyable parce que les gars, c'est une belle gagne et ça a été vraiment un magique. C'est incroyable de gagner de score plus gagnant dans un match comme ça, une finale de championnat canadien, puis un peu d'être accumulé le héros, c'est toujours incroyable, mais je pense que la différence c'est l'équipe. Tous les jeux simples qu'on a fait, le travail en équipe, le gardien qui a fait euh, tous les arrêts clés. C'est ça, c'est incroyable. Plusieurs joueurs qui ont été excellents dans les moments clés. Euh, la liste est trop longue pour nommer, honnêtement. Je suis tellement fier de ce groupe de joueurs-là. Euh, ils, ont, ils ont eu un parcours incroyable cette saison. On a grandi en tant qu'équipe, on a affronté beaucoup d'adversités. Euh, puis les, les joueurs sont champions à vie. Ça fait mal, ça fait mal, mais à la fin, euh, c'est payant. Puis je suis extrêmement content, là. vraiment, de gagner ça, là, ça veut… C'est tout au monde. Là. On a tout donné. Les gars étaient bons de A à Z. Euh, c'est un 7 en 7, c'est dur à gagner. C'est même pour tout le monde, mais sur un match de même, on a bien performé, on s'est donné la meilleure chance possible. Tu regardes les chances de compter, les, les tirs au but. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour ce match C'est sûr que c'est difficile en ce moment de, de tout prendre ça, euh, cette expérience-là, mais bien, ça fait partie du processus. C'est une expérience où ça n'arrive pas à chaque jour. Euh, c'est sept jours euh, intenses, il faut que tu sois prêt. Si on est encore fiers une fois, je pense que quelque chose qui arrive… Euh, moi, ça n'arrivera plus jamais, c'est une fois, puis il euh, faut être fier de ça. Quelque chose qui va rester, quelque chose à vivre, on va se rappeler toujours. Mais c'est la plus belle expérience euh, que ces joueurs-là vont vivre de leur vie. Puis Même les équipes qui ne remportent pas les grands honneurs, c'est une des meilleures semaines de, de notre vie en tant que, que coach, en tant que joueur. Ça a vraiment été euh, un événement exceptionnel. Le meilleur au, au Canada, c'est pas n'importe quoi. Puis, ce qu'on le fait, c'est du travail, des efforts, puis euh, récompenser de même, il n'y a, a aucune façon de mieux. Là.